Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le tirage sentimental du mois de novembre 2021 Alors il reste deux signes, on va voir quel est le signe aujourd'hui Donc on va de toute façon terminer les tirages sentimentaux Alors quel sera le signe aujourd'hui, ce sera pour le mois de novembre 2021 Vous allez voir ce qui va se passer pour votre signe pour l'amour en ce mois de novembre Donc j'ai fini les capricornes N'hésitez pas à aller regarder, donc, votre signe ascendant et votre signe lunaire, surtout le lunaire qui parle de tout ce qui est émotionnel, relationnel, familial, etc. Et on va tout de suite voir le signe pour aujourd'hui. Maintenant, on va dire, ce sera pour les cancers. Voilà, bienvenue au cancer, ascendant cancer, lune non-cancer. Votre tirage sentimental de novembre. Alors, comme je vous ai dit, regardez votre signe ascendant, regardez le tirage automne 2021 où il y a toutes les prévisions pour euh, novembre et décembre, général et sentimental qui peut compléter ce tirage. N'hésitez pas à les regarder, voir comment ça résonne, si ça complète ou si ça parle exactement de la même chose que ce que j'ai prévu pour euh, ce tirage en novembre. On va commencer tout de suite pour voir quels sont les messages des anges de l'amour pour les cancers. Alors, les cancers pour le mois de novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message Cancer en amour pour le mois de novembre. Cancer en novembre 2021. Il y a une carte qui va sauter. Alors, pour les cancers, novembre. En amour. Ok, merci. Alors, on nous dit de faire attention au drapeau rouge. <rire> euh, là, ça veut dire qu'il vous faudra être prudent par rapport aux rencontres que vous allez faire. Par exemple, si c'est pour des célibataires, euh, vous avez peut-être fait des expériences. Vous avez des signes qui vous, mon vous montreront. Euh, peut-être que vous retombez sur une même personne. Peut-être... Qui n'a pas des atouts positifs pour votre vie sentimentale, donc euh, soyez attentif à ces signes. Certains signes vous mettent en garde. Donc on vous prévient déjà que c'est possible qu'il y ait une rencontre euh, qui revient un petit peu comme dans le passé, qu'il vous faudra éviter. D'accord On va prendre une deuxième carte. Cancer en novembre. Cancer pour le mois de novembre pour les... pour l'amour. Ah, et on nous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc ne vous précipitez pas, il y a quelque chose qui se prépare dans le monde invisible. Euh, ne vous précipitez pas s'il y a une rencontre qui peut se faire, à laquelle il faudra faire attention, parce qu'il y a peut-être une autre qui arrive derrière et qui sera positive. Euh, il y a quelque chose qui se profile dans l'univers, qui se prépare pour vous, qui sera pour moi la bonne rencontre ou une rencontre positive qui se profile qui va arriver dans la matière donc elle se prépare dans le monde invisible qui va arriver peut-être pas tout de suite donc soyez aussi patient et soyez attentifs aux personnes que vous allez rencontrer chers amis cancers ou si vous êtes en couple déjà essayez d'observer comment est la personne si elle vaut la peine d'être la relation vaut la peine d'être vécue on va regarder une carte ici de cet oracle pour les cancers en amour pour le mois de novembre novembre novembre pour les cancers quelle est l'énergie l'énergie pour les cancers en novembre 2021 en novembre 2021 alors. oui j'allais dire il y aura peut-être une rupture alors regarde la rupture ici que vous allez peut-être vous initier parce que vous êtes avec quelqu'un effectivement où on vous montre que c'est pas la bonne personne. On vous que vous allez remarquer que c'est pas c'est pas ce qu'il vous faut. Je vais boire un peu pardon. Et euh, vous allez initier la rupture. Vous allez dire voilà, c'est pas la bonne personne, je préfère m'en séparer, je vais pas continuer, ça peut être au début du mois de novembre, ça peut être maintenant. Et surtout qu'on vous prédit quelque chose de meilleur qui arrive. C'est ça qui est important. D'accord Alors, on va voir avec les anges. Message angélique. Les cancers en novembre pour l'amour. Qu'est-ce qu'on a comme message Alors, les cancers. Quel message pour l'amour en novembre 2021 Cancer, amour en novembre 2021. Quel conseil pour les... Quel message pour les cancers Ok, Alors Vous allez avoir le succès et vous allez retrouver le positif. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion euh, de faire attention avec qui vous êtes ou qui vous allez rencontrer, il faudra faire une croix dessus. Et par la suite, il y a vraiment le positif qui revient, retrouver le positif et le succès. Donc il y a vraiment, vous voyez cet ange Correspond bien à ces anges-là, dans le monde invisible. Les guides, les anges, vos anges, vous préparent une belle rencontre qui vous conviendra. Une meilleure rencontre, une meilleure personne, ok C'est important d'entendre bien ces messages, il y a vraiment euh, du succès. Il y aura une rencontre « successful », comme on peut dire euh, en anglais. <rire> voilà, je vais regarder avec le tarot ce que cela nous dit. Donc pour les cancers, amour, novembre, alors pour, avec le tarot en croix cancer, alors qu'est-ce qu'on nous dit Il y a le soleil, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, mais il vous faut libérer maintenant, il faut faire de la place avec cette personne négative. Il y a le drapeau rouge on on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une personne qui peut être là, qui vous faudra dire non, ou une personne que vous allez rencontrer, il vous faudra dire non. Cancer novembre 2021 en amour. Cancer novembre 2021 en amour. Cancer novembre 2021 en amour. Alors, on y va. Les cancers en amour. Pour le mois de novembre 2021. Que va nous dire le tarot qui est toujours très intéressant donc effectivement, je pense qu'au début du mois, ou actuellement vous allez devoir trancher avec la justice, vous allez devoir couper, vous allez devoir engendrer une rupture, ou vous séparer de quelqu'un, si vous venez de rencontrer, ou que vous connaissez depuis un petit moment. La justice, c'est trouver l'équilibre qu'il vous faut, c'est trancher, c'est couper. Généralement, la carte, elle a aussi une lame, pour certains, pour certaines cartes du tarot, où on tranche. Donc là, on voit qu'en pour, on nous dit vraiment il faut, faudra que vous coupiez avec des énergies négatives. Euh, une personne négative pour vous. Ou pour certains, il y aura une affaire en justice qui vous sera favorable. D'accord C'est peut-être une rencontre que vous aviez faite ou un mariage ou une relation où vous êtes en divorce. Et c'est bien que vous alliez en justice ou que vous allez avoir gain de cause parce qu'elle n'est pas bonne pour vous cette personne du tout. Dans le passé présent, vous aviez peut-être une, une vie relationnelle avec l'ermite un petit peu solitaire, ou bien vous vous cherchez justement, euh, soit solitude, une certaine solitude dans le passé, ou une solitude avec une personne. Je ferme, pardon. Donc soit c'était un, un moment de solitude pendant un bon moment, et la bonne personne va arriver, vous avez déjà coupé avec la personne négative que je vous ai dit. Euh, ça, c'est terminé. Maintenant, on tranche et on avance. Et visiblement, effectivement, on nous dit de recommencer à zéro, c'est-à-dire patienter. Cela vaut la peine d'attendre, patienter un peu. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, Les choses se mettent au niveau synchronicité, au bon moment, au bon endroit pour vous. Hein, on a le fou, donc on voit que ce qui domine, c'est que vous allez recommencer votre vie à zéro, complètement euh, de manière nouvelle, avec une nouvelle personne, complètement différente du passé, euh, pour ce mois de novembre. Donc pour beaucoup de signes, hein, il y a ce renouveau, il y a ce règlement de karma. Euh, le karma, vous l'avez certainement compris, vous savez ce que vous voulez plus, ce que vous voulez mettre de côté, vous le coupez, d'accord Là, vous étiez un petit peu perdu dans le passé, vous ne saviez pas trop, mais là, on voit que vous compreniez les choses et vous n'allez plus refaire les mêmes erreurs. La réponse est très positive. On a l'impératrice qui nous dit rencontre, rencontre positive. Et un peu comme le tirage que j'ai fait pour les Capricornes, on avait aussi l'impératrice qui dominait. C'est une personne, une énergie euh, qui nous dit en réponse, ce mois va te permettre de rencontrer quelqu'un qui sera... La bonne personne, l'impératrice, c'est celle qui porte ses fruits. La relation va donner des fruits, la relation va donner, on peut dire ça comme ça, hein, donner des fruits va être positive, apporter euh, peut-être aussi une grossesse, va être agréable pour les deux, vous allez apprendre l'un de l'autre. Donc la bonne personne. Super La même chose que pour les capricornes, il y a une rencontre, voilà, l'impératrice, qui sera agréable porteuse, vivante et profitable pour les deux autant vous le pensez que votre partenaire d'accord il y aura du succès une, une relation euh, qui vous apporte le succès le bien-être au final donc ça peut être vers la fin novembre aussi vous voyez le temps il faudra patienter on nous dit ben, ça se prépare hein. voilà avec le tarot on va regarder avec le line of love ce qu'il nous dit en amour déjà regardez, la carte qui se retombe pour vous, il y a bien l'amour qui vous attend en novembre, les cancers alors, cancer en novembre 2021 en amour, qu'est-ce qui se prépare qu'est-ce qui va arriver pour les cancers en novembre 2021, cancer en novembre 2021 qu'est-ce qui se passe pour l'amour pour les cancers en novembre 2021 Novembre 2021 pour les cancers. Novembre 2021 pour les cancers. Ok. Alors, on voit que vous avez travaillé sur vous-même. Vous avez peut-être discuté. Discuté avec cette personne. Vous allez discuter. Euh, Ou vous avez discuté avec quelqu'un qui vous a permis de comprendre certaines choses. Des gens qui vous ont aidé à comprendre par un dialogue. Ouais, il y a à nouveau cette notion de justice pour pouvoir prendre la bonne décision, pour trancher, hein, pour, pour retrouver un équilibre dans votre vie. Et vous vous êtes investi, vous avez fait un travail et vous allez certainement vous mettre en pause ou en rupture avec la personne si vous êtes avec quelqu'un ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, même si c'est une relation de longue date. Mais j'ai plus l'impression que ce serait une relation nouvelle qui vous faudra euh, bien observer pour ne pas répéter les mêmes erreurs et y mettre fin. Et les cancers pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ah, J'ai eu la carte de la peur qui s'est retournée. Donc oui, il y a l'ouverture. Il y a l'ouverture de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc lâchez le passé, tournez la page au passé, retrouvez votre équilibre. Ne retournez pas dans le euh, négatif. D'accord La porte... L'opportunité, c'est le succès qui vous est amené, qui arrive. Il y a quelqu'un qui vous ouvre la porte de son cœur, une rencontre, une nouvelle ouverture. On voit qu'il y a peut-être une relation bah, qui va vous blesser, hein, qui vous a fait du mal ou que ça peut avoir affecté votre cœur. On vous dit de lâcher prise par rapport à ce passé. On nous dit effectivement, j'allais dire, il vous, fait, il, vous, il vous faut vous mettre... Non, il vous faut mettre une croix sur ce passé. Les drapeaux rouges, c'est pour nous dire, attention, ce n'est pas la bonne personne. Mets une croix tout de suite sur cette personne. Lâche prise si tu étais amoureux, même si ça te blesse. Il euh, y aura quand même une certaine peur. Vous allez être un peu dans le doute pour cette nouvelle rencontre, ce qui est normal. Euh, chat est chaudé, craint l'eau froide. C'est un peu ce que je ressens ici pour vous. Donc euh, oui, il y a des ruptures qui peuvent se faire début novembre, même maintenant. Pour une nouvelle arrivée, ici, ces trois cartes, c'est vraiment lâcher prise par le passé. Pour le passé négatif, vous avez un petit peu de trouille, un petit peu la trouille de ne pas refaire les mêmes expériences. Mais je vous rassure, ce n'est pas une mauvaise rencontre que vous allez faire la nouvelle. Si vous êtes avec quelqu'un, comprenez bien qu'il faut régler cette histoire qui n'est pas bonne et que la nouvelle va arriver. Mais pas tout de suite. Donc, attendre, attendez la fin du mois, mais du milieu, milieu du mois, euh, pour que cette nouvelle porte s'ouvre à vous. Et bien, cette notion de terminer, régler un passé qui n'est pas pour vous. On va voir ici, avec les petites cartes de l'amour, pour les cancers en amour, novembre 2021. Cancer en novembre 2021. Cancer. Renouveau, voilà, nouvelle vie amoureuse, c'est exactement ça. Il y a vraiment un renouveau important pour vous. Cancer en novembre 2021, cancer en novembre 2021, message pour l'amour. Alors, on va prendre deux cartes. Ça peut être une rencontre préparée, Ouais, c'est une rencontre de destinée en plus. Ça peut être une rencontre de destinée parce qu'on voit amour fusionnel, lien d'âme. Là, il y a le renouveau, je vous montre. Il y a bien le renouveau sentimental qui arrive pour vous. Les cancers, une bonne personne, une nouvelle vie amoureuse. Donc, attendez sur cette personne. Ça peut être un amour d'âme-sœur, amour fusionnel, lien d'âme. Donc, peut-être une rencontre karmique ou quelque chose de karmique que vous aviez à régler, qui va se régler ce mois. Donc, ne plus répéter les mêmes erreurs que vous faisiez dans le passé. Donc, essayez de voir lesquelles, lesquelles elles étaient. Euh, le problème pouvait être une triangulaire, un problème de confiance en l'autre. possible que vous aviez des rencontres où vous étiez avec des personnes qui étaient déjà prises ou des personnes en qui vous ne pouviez pas avoir confiance. D'accord donc c'est bien ce qu'on nous dit, mais ça c'est plus ce que je ressens, c'est ce qu'il y a eu à régler. C'est ce qu'il vous faut, faut euh, mettre une croix dessus. Cette fois, ce sera une rencontre positive. La personne sera avec vous et donnera des fruits. Elle sera vraiment la, la, bonne, hein, la bonne, la bonne personne pour vous, magnifique. Hein. C'est peut-être comme un test aussi pour voir si vous arrivez, si vous avez compris. Cette euh, histoire de karma, vu qu'on est tous en train de régler des relations karmiques qui se terminent, des problèmes karmiques qui se terminent, on va dire, en général. Restez bien jusqu'au bout. On va regarder le conseil que vont nous donner ici les êtres. Euh, messages des fées. On va regarder donc « Cancer ». Quel conseil en amour pour le mois de novembre 2021 Quel conseil pour les cancers pour le mois de novembre 2021 Conseil pour les cancers. Novembre 2021. Conseil pour les cancers. Mon amour. Novembre 2021. Cancer en amour. Novembre 2021. Quel message on nous donne. Et ben voilà, on est un petit peu comme les Capricornes. Après l'expérience que vous allez avoir vécue, vous êtes là la fée qui a de l'expérience même spirituel, vous allez comprendre qu'il y a des choses à régler, qu'il ne faut pas revivre, qui sont karmiques. On vous dit euh, ici qu'il y a de la spiritualité, l'univers pense à vous, est présent, et vous prépare une nouvelle relation positive et bonne pour vous, parce que vous avez, il y a comme un jugement réussi à régler euh, peut-être des problèmes de triangulaire, de manque de confiance en l'autre, et vous pourrez grâce à votre expérience aussi apprendre aux autres on voit la fille qui apprend aux animaux euh, ou qui lui, qui raconte ce qu'elle a vécu pour aider certaines personnes. Voilà. Donc, c'est un joli tirage que vous avez qui est très, qui est très clair. Hein. C'est vraiment le test. Euh, règle ton passé. Ça risque de se représenter. Ne revis pas la même chose parce qu'on euh, te prépare la bonne rencontre ici. On t'ouvre la porte pour une nouvelle rencontre parfaite et qui t'apportera le succès. Chers ami Cancer, voilà votre tirage, merci pour vos retours positifs, comment ils résonnent en vous, vos petits merci, c'est toujours très très sympa de pouvoir vous lire, et je vous retrouve tout bientôt dans un nouveau tirage, à bientôt, au revoir.